Salut Cet après-midi, un petit atelier pour les enfants et pourquoi pas une idée pour les fêtes des pères. Et en plus, c'est très économique. Pour faire ça, on a besoin d'un pot à crayon, un journal, du vernis avec un pinceau et un ciseau. Et c'est tout. On va recouvrir euh, notre porte-crayon avec des morceaux de journal qu'on va choisir. Alors, une fois qu'on a un petit peu les idées plus claires, on imbibe avec un pinceau plat des vernis -colle la partie qu'on est en train de travailler. N'hésitez pas à les mettre pas mal. Je pars toujours du centre, toujours avec les pinceaux imbibés, et j'y vais vers l'extérieur pour chasser l'air et la colle, pour éviter de faire trop de Le papier, il est un petit peu transparent. Deux fois, on voit ce qu'il était imprimé derrière. Mais je trouve que ça ne gêne pas du tout. Même, même c'est plus, plus joli. Quand on a un gros morceau de papier, on fait à fur et à mesure. Parce que la colle elle sèche vite. On part toujours du centre et on va vers l'extérieur pour chasser les boulets d'air et la colonne plus. Voilà, vous pouvez aplatir un petit peu avec les mains parce que les parties des papiers imbibés de colle, il est plus élastique de l'autre partie qui n'est pas imbibée. Et puis, les enfants, n'oubliez pas que les petits défauts, c'est le charme aussi du main. N'hésitez pas aussi à laisser sécher, si vous avez du mal à, à travailler. C'est sûr qu'avec les morceaux les plus petits, c'est beaucoup plus facile. Hein? Si comme moi vous avez fait une petite bêtise, ça suffit de chercher quelque chose pour recouvrir euh, la petite imperfection. J'ai trouvé les derniers morceaux de journal. N'hésitez pas de temps en temps à vous arrêter et laisser sécher pour mieux travailler après. Pendant le séchage, je prépare les morceaux de papier que je vais mettre ici. Je vais chercher des papiers quénois pour laisser en valeur les restes. Euh, sinon, vous pouvez aussi mettre de la peinture acrylique pour bien finir. Là je couperai une fois que la colle est sèche. Mon porte crayon c'est fini, j'ai passé une couche de vernis-colle soit dedans que dehors et c'est plus qu'à faire cadeau. <rire> J'espère que cet atelier ça vous a plu et surtout à bientôt Ciao